on va pas faire le même que, euh, que dans les autres épisodes Allez, retourner en story mode mais après on va pas prendre les mêmes euh, plateformes je prends celui du pain d'épices là je l'appelle comme ça parce que je sais pas son nom en fait je m'en rappelle plus est ce que je l'ai suis au moins je sais plus ceux qui savent n'hésitez pas à mettre dans les commentaires bienvenue dans le mode aventure Oui tu veux bah non parce qu'on l'avait terminé euh, Bah je vais m'étouer quand même, on va voir ce que ça fait On l'avait terminé donc. Ah, les résultats, oui bon on les, a, on les connaît les résultats, on les a déjà vus hein. yeah. Bon, finalement j'aurais dû j'aurais dû mettre non tout à l'heure du coup on est obligé de, de revoir ça mais bon pour ceux qui n'ont pas vu hein, comme ça voilà donc j'ai fini euh, normalement deuxième mais j'ai fini troisième parce que j'avais pas eu la chance à hein. moins que j'ai la chance cette fois hein, bon, j'avais gagné une étoile oui euh, mais après euh, c'était fini c'est Wario qui avait gagné blablabla blablabla bla bla bla. on sait on sait on sait donc euh, cette fois-ci j'ai pas eu la chance d'avoir fini premier là euh, sur la plateforme d'avant Voilà. Merci de nous le rappeler, hein. Donc là, on va prendre autre chose pour changer. J'avais arrêté là euh, l'épisode. Il n'y avait pas eu ça. vais cette partie Non, on avait dit qu'on voulait faire autre chose maintenant. Oui, c'est ça. Au revoir, Todd. Ouais. Euh, C'est lui que je voulais. Ouais, je vais lui. Lui que je prends. Donc émission on fera les autres, hein. Mais plus tard. c'est le même principe hein. faut avoir le plus d'étoiles possible, le plus que les autres en tout cas l'argent y compte aussi, pas mal alors pas troisième cette fois-ci, là j'étais dernier le ah bah premier maintenant je, premier. je commence en premier moi je préfère être deuxième, troisième parce qu'après on est obligé de d'attendre moi je suis pas quelqu'un de passion les jeux sont faits gna gna gna. la première étoile est ici ok bon après jouer en let's play plutôt que seul en nomade comme on dit bah c'est différent quand même Niveau patience. <rire> Alors, bon. bah oh ben non, ça commence déjà mal. Super. Oh non, c'est pas cool. <rire> oh là là. là. Pourquoi j'ai fait deux J'avais quoi 9 euh, chances. Non. 9 chances sur une ou un truc comme ça. Et je l'ai fait. Ouais. Un, mois, un malheur sur 10 plutôt. Ça ne ça, ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Un malheur sur 10 de faire deux, j'ai fait deux. Plutôt un malheur sur neuf, je pense. Oh, je sais pas en fait. <rire> je me complique la vie. Bah les autres, ils ont pas fait deux. Ah hein. oh, je suis dégueu. J'aurais préféré m'acheter ça moi. <rire> Alors des fois il y a des caisses bleues, ça je l'avais pas dit euh, dans les épisodes précédents Mais des fois il y a des caisses bleues sur... Euh... euh pardon, des, bleues. des étoiles sur des caisses bleues Alors... Euh... C'en est une parmi tous ceux là, hein, généralement Et c'est très rare qu'on tombe dessus Et des fois c'est un trésor où euh, c'est des pièces dedans Si, Ça c'est assez rare Ça arrive J'arrête de faire. J'arrête pas d'appuyer sur le bouton aussi. Burger de la mort, premier cordé, pêche. Oh non, pas pêche. Oh non. Ah j'aurais voulu le.. Bah. Ben, les deux autres là m'avaient l'air.. Je sais pas exactement si c'est celui dont je pensais, mais.. Ah tout ce qui est pêche là avec les poissons, j'y arrive pas, ça m'énerve cela. Je m'en sors pas. Ah j'ai réussi à en attraper l'autre fois j'avais pas du tout réussi à en attraper J'en ai quoi j'en ai un seul là c'est tout Eh oh la, la princesse la pitch là euh, du calme Ah bah c'est mort, ils en ont dit c'est les adversaires déjà. Oh là là, c'est mort. Après on va se bomber. voilà mais bon. Ouais c'est mort. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais... À... Attends c'est pas assez simple. Hein, déjà. En fait ça paraît simple. Mais quand t'as la manette entre les mains, c'est autre chose. Le mini-jeu est assez balèze, quand même. Voilà. Ridicule, <rire> non, on en a que trois. En fait, que Koshil a réussi à en avoir deux, je pense, et moi un seul qui fait trois. Et vous qui en avez plus, et eh ben ça commence mal. Je sur une case rouge et on met un mini jeu pas bien. Oh Un mini jeu que j'aime pas. Avec des petits chiffres oui mais je peux pas rien acheter moi avec cette pièce À voir ah si je peux je peux prendre un truc comme ça bon allez j'en prends moi ouais, je sais pas si j'ai ouais, on va dire que j'ai bien fait après on sait voir oh là, là. Ils sont tous ici sur la même case. Eh hey Alors lui, il va m'écraser. Et il va me tuer mes cinq pièces. Je le sens. Sauf s'il va pas sur le rouge. On va pas sur euh, le rouge. On va, on va pas m'écraser. Euh. S'il plaît, merci. Mmh. il faut pas qu'il aille sur le violet non plus parce que je crois que l'étoile elle est par là sur le violet oh non c'est pas vrai mais il a pas assez d'argent de toute façon il a tout dépensé par contre s'il gagne au mini-jeu il aura assez donc il ne faut pas qu'il gagne le problème c'est que si je suis euh, en coéquipier avec lui bah, et voilà quoi. C'est ça le problème aussi. Ah, tout le monde s'y met là. Tout le monde met leur grosse euh, champignon là. Leur gros champignon. C'est pareil. J'ai peur que ça me tombe dessus. J'ai pas envie qu'ils aillent euh, non plus à l'étoile. On va dans le bleu là. Allez. Ah bah. Ah bah ça va. Euh... Et puis quoi encore Bon bah là de la chance. Hein. Parce que là du coup elle choisit sa direction, tout et tout. Moi je suis dans le rouge, moi je suis pas dans le bon truc. Ah bah ça par contre c'est bien fait. Du coup s'il gagne le mini-jeu là, le gorille là, des cas, <rire> bah il aura pas cette pièce euh, malgré tout. Donc ça c'est bien. Donc, elle aurait pas dû prendre son gros champignon, je pense. Mais... Parce qu'elle avait assez de soupe pour l'étoile. Du coup. Bon, lui, il est bête, euh... <rire> Non, franchement, il est trop bête. C'est ridicule. Parce que le champignon rose, il sert pas à ça. Mais... Là je vois pas du tout l'intérieur en fait. Ah, c'est peut-être pour avoir, euh, le temps d'avoir les 20 pièces avant d'arriver à l'étoile. est qu'il est tout prêt quand même Je suis libre. Ah ça c'est pas mal. Ouais, c'est lequel ça déjà Ah oui donc l'autre fois dans l'autre épisode on l'avait eu en mode aquatique, là on l'a en mode euh, dans les airs. Je sais plus si c'était le même titre en mode. Donc là faut ramasser le plus de pièces possibles et ne pas se prendre des petits bonhommes rouges. Euh, eh je suis où moi <rire> J'arrive même pas à... Ah non Non J'ai que cette pièce Je suis deg Oui non mais je me suis pris les, les bonhommes rouges là, à chaque fois. Oh le gorille là il en a 14 Non parce que du coup tout ce qu'on gagne là... Et eh ben ça va dans notre propre monnaie. Voilà. C'est pas 10 quoi, c'est vraiment ce qu'on gagne. Donc là, c'était pas terrible. Il a fallu au moins que je fasse 10 quoi J'ai fait mieux que ça déjà. Là, c'était pas terrible. Voilà. Alors attendez, je vais. Voir. Eh mais oui, non, mais pourquoi je disais que j'étais dans le rouge tout à l'heure Je dois confondre avec l'autre la plateforme qu'on avait faite. Donc là, je suis là. Là, je vais arriver là. Euh, il faudrait que j'aille euh, dans le violet. Décal est juste à côté. Il n'y aura pas assez de pièces. Donc c'est bon, pas de panique. Yoshi, pareil. Je ne sais pas qui gagne euh, au mini-jeu avant. Y -y -y -y -y. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Donc j'utilise pas mon champignon, moi. C'est pas le bon moment. Ce enfin. <rire> sera pour plus tard. Ah bah j'avance pas moi <rire> Oh là là là là Bah au moins j'ai le temps d'économiser comme ça Ouais dans tes rêves t'as pas assez de fric Bien fait C'est quoi ce truc Non bah c'est pas mieux 9, 10. Yes. Sinon, je pense qu'il aurait gagné des pièces. Ah ouais et en plus, il va là. Ah oui, enfin ça, je sais pas si c'est bon signe. Ouais. Parce que là, je vais me continuer une derrière. Ouais, elle, elle veut, elle veut rattraper son, son coup là. Je des petits chiffres. 9. Oh oui! C'est un rouge bien fait. Là j'ai de quoi faire Yako. Euh, je vais arriver à, à la roue là faudrait que je mise de l'argent mais vu que j'en ai pas beaucoup Vous euh. ne pas oh non pas celui-là il me semble que j'étais pas très à à ce moment là du Je sais plus ce qu'il faut faire. Ah oui, si, ça y est, ça un morceau. Pas mal, il est où le bouton X hein. Non, on a perdu du temps, là. Je suis trop pas doux. là. Plus vite, les gars. Oh bah voilà, on y était presque, mais non. <rire> oh là là. Ça lui fait moins 67 pièces, il me semble qu'elle en avait euh, 57 euh... alors ah, a... ah ouais, 38. Ah ouais, ça lui fait 68 pièces. Putain, je suis dead. Ah mais elle a gagné plus que 10 pièces là en plus. Elle en a eu 20 je crois. Oh, ça va mal Mais bon ça va trop pire ah, qu'est-ce que je fais les gars Je peux miser un petit peu Mais faut absolument que je gagne sur le mini-jeu suivant Et il faudrait que je donne pas plus que 5 pièces non, et bah non, ça me pas le Je vais maintenant. non. <rire> bah, va. Bah, hein. Ah, bah, j'ai de la chance. Je suis bien fait de, de ne rien faire. Ouais, évidemment. Évidemment, que je vais là. Par contre attention parce qu'il y a Yoshi qui est juste devant moi qui est tout près de l'étoile. Il n'a pas assez de pièces mais attention quand même tout peut se jouer. Mais carrément. Si il écrabouille tout le monde. Ah oui j'avais pas vu Patch euh, Pitch plutôt <rire> Patch <rire> Peach, quoi. Elle a assez d'argent Elle est toute proche de l'étoile oh C'est pas vrai C'est qui qui vient euh... Ouais ok bon. Ça change pas grand chose Mais ça lui fait quand même Une chance super de supplémenter pour avoir... Oh non c'est pas vrai. Ah oh, je suis dégue. trop dégue. Oh là là. Je l'avais dit il y a des fois il y a des trucs euh, dans les cases bleues et tout. Alors là franchement... Oh je suis dégue. Ouais là Yoshi je suis pas content. Hein. Mmh. Il y a un vengeage. Oh non, j'y arrive jamais à ce truc. Ah, ils sont pas cool, hein, aujourd'hui. Je paye des start, non, pas... D'habitude j'y arrive jamais, mais là. Ah, oui, bah non, bah je vais dernier Ah oui en fait il fallait que j'appuie euh, plus, euh, <rire> ah, hein. en fait, plus vite sur le bouton. Je trouvais. Ah j'étais pas doué hein. Il fallait que j'appuie euh... plus vite sur le bouton mais... Je pas compris le... Et comme j'aime pas lire les règles du... des jeux... Euh, jeu, je... Ok bon la prochaine fois je le serai ça dépend euh, si on joue euh, une fois tous les 5 ans euh, au jeu ça va être compliqué alors attendez ce que là c'est compliqué aussi 1 2 3 4 il faut que je fasse plus que 4 et je peux pas utiliser mon champignon sinon euh, j'aurai pas le droit de aller euh... c'est chaud chaud chaud chaud Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai peur. <rire> J'étais tendu là, tendu comme un fou. Oui. Donc là, euh, du coup, euh, Yoshi lui, il a eu Gratos, hein, son étoile. C'est pas cool. Je suis dead. J'aurais encore préféré qu'il ait de l'argent plutôt. Ah, mais elle est toute proche. J'ai juste à faire le tour. Oula, voilà, elle, elle est toute proche la prochaine. Ouais, mais attention, il y, a un, il y a lui qui va mettre ça. Et il y a les deux autres qui sont tout près aussi, derrière moi. C'est chaud, chaud, chaud, chaud. J'aurais préféré faire distal hein, que 7. Ouais, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Ni dans les jeux d'ailleurs. Bon souhaitons lui une mauvaise chance Faut pas lui souhaiter une bonne chance hein. Oh non c'est pas vrai Alors là, là il va Il va venir dans le violet Il va ratatiner tout le monde Il va gagner moins je sais pas 80 pièces Non peut être pas C'est 10 pièces à chaque fois Hop. Moi, j'ai plus assez pour l'étoile, maintenant. Ça fait quoi, ça Ah, c'est ce truc-là. Il va être triche, il va, il va me tuer l'étoile et tout, là. Oui, mais alors, du coup, ça va m'amener où, là ça va, la vie est belle. Bon, là on est vraiment. Décaille, il va l'avoir. Hein. C'est obligé. C'est obligé. Oh bah ben, non. Elle fait pareil, <rires> Oh, c'est pas vrai. Ben, ça y est, j'ai plus de fric. 20 pièces en moins. Merci, les gars. C'est sympa. Oh là là, je suis trop bêle. Franchement Ils vont tous me tuer les voilà, maintenant, maintenant que je vais tuer toutes mes pièces. Déjà il faut pas que ce soit Yushi, surtout boss qu'il j'en en a déjà eu du coup. Bon mais de toute façon il y a cette pièce qui a perdu un peu ma caisse de donc pas de plaisir. Non, pas mal donc faut rentrer dans les anneaux tout simplement le plus possible sans se prendre je crois il y a des obstacles on avance comment par contre on rappelle plus ah bah ça est automatique oui mais il me gêne on pique mes cercles Chie, là dégage eh les il est Il ne faut pas se prendre des pièges non plus. Les jaunes, les jaunes, les jaunes. Putain, je ne l'ai pas eu à cause de l'autre là. À cause de Peach là. <rire> Putain, il m'a encore volé un C. Deca il m'a volé un truc jaune Peach m'a volé encore un truc jaune Ah oh, c'est bien fait pardon. moi oh. eh, c'est moi qu'on a a plus, j'en ai 13 J'ai gagné Ouf. Bon ben bah, je récupère pas mes 20 pièces que, qui m'ont volé mais bon Ouais mais alors je gagne s'il vous plaît, merci. <rire> okay, j'ai pas eu de chance quand même. Oula, oh là, oh là, là j'ai pas beaucoup de... Ouais. Ça va. Ah j'ai réussi quand même. Et eh, vu que j'ai fait 10, si t'aurait dû me donner un... Euh, le triple ou le quoi de triple, hein, ça aurait été mieux. <rire> Bon allez, je vais gagner encore des pièces. On pose bien du bon côté, merci. Eh, hey, il manque plein de pièces là. Oh. Bon, faut se contenter. On va faire un petit chiffre, toi. Putain, il voilà, je m'en doutais. Voilà. Ah non, bah, elle est où l'étoile <rire> Ah d'accord. Je crois qu'elle était, était dans le coin, moi. Non. Oui, grand chiffre, pas de piste. Oh là, fais moins de 6 mon gars Je vais pas, t'as déjà plein de fric Ouais, yes. Je <rire> suis méchant hein Dommage <rire> qui sont pas tombés tous les deux sur la case rouge tout à l'heure. Ah c'est elle qui est euh. Ah oui en fait c'était pas du tout euh, sur euh, de mon côté l'étoile. C'est pas du tout. Oh je sais plus. Non c'était pas de mon côté, c'est plus. Bon, donc euh, Yoshi Pitchka l'étoile. Ok, la prochaine est ici. Non loin tout le monde ah bizarre oui je veux bien celui-là oh je l'ai pas eu dommage j'aime bien l'autre je m'y débrouille plutôt bien là c'est quoi moi oh, c'est pas mal ça aussi on a pas eu ça encore Il faut marquer le plus de panier possible, tout simplement. Et plus qu'on lance bob, plus qu'on gagne de points je crois même. C'est plus trop exactement. Ah bah alors Je devrais mieux que ça avant moi. C'est quoi ça Ah oh, j'en ai que 7. D'habitude je me débrouille mieux que ça. Ah hein. oh, là, là, là je suis dégue. Bon alors. Euh, je regarde un petit peu euh, la carte. Ah oh, mais est, hey. est hey, justement parfait ça j'ai assez de fric en plus bah, alors du coup là il y a un magasin on va rien acheter hein. on vaut mieux quoi et on va faire comme ça ouais j'achète ça du tout yes nickel je l'ai donc non on a dit ce que sinon la... voilà ça va oui hein je le fais bien sûr Oh bah ça va c'est facile Faut juste pas que je fasse un Ah mais je vais deux okay. On achètera un objet plus tard Du okay. coup Bah oui bah là euh. Ok Ah je suis content <rire> Allez hop ai bien mérité Après, euh, voilà faut pas non plus euh... après ils peuvent toujours rattraper le coup hein, attention oh non oh, bon. là, déjà, là là justement ils peuvent rattraper le coup bon espère que ça va se passer hein. je ne veux pas être concerné hein. j'aurais préféré tomber sur une case bleue moi même une case rouge il faut mais voilà quoi. Là je pas... J'ai pas l'esprit tranquille. Vraiment. Vraiment. pas. Pas chez moi s'il vous plaît. Fait... Non. Non pas chez moi. Ouf. <rire> J'ai peur. Je ne veux point être concerné. Je veux que ça tombe que sur les autres. J'ai fait exprès de feu pour hein. pas que ça tombe sur moi ah oh non c'est pas vrai et <rire> eh oui mais attendez je suis sur la droite donc généralement euh, celui qui est sur la gauche donne sur euh, celui qui est sur la droite mais attention parce que s'il y a des échanges d'étoiles là on est dans la merde alors voir le flipper ah oui, euh, les chambres, oui. Ah là, là le deuxième euh, me plaît. Je peux, du coup, elle donne les étoiles et moi je donne mon fric. Moi, ouais, mais je donne tout mon fric, pardon, c'est ça. le truc. Ah, hein, celui du milieu est encore mieux. Faut surtout pas que ce soit l'avant-dernier. Voilà, juste, euh, voilà, juste ça. Sinon ce duo bah c'est bien parce qu'on gagne 20 pièces. Bon oh, j'ai eu peur. Ah oui, je veux bien. Ça va m'en faire quoi Et j'ai eu peur. La balle, elle est allée sur l'autre là, juste avant. Oh. Ah bah là, je suis content. J'ai peur, mais j'ai peur qu'il m'arrive une crotte là, waouh Mais tout s'est très bien passé en fait. Nickel. Mais j'ai bien flippé quand même. Là, elle doit être derte la pitch là. 4. Elle vient pas m'écraser. On hein. écrase ouais, Yoshi. <rire> Donc, du coup, l'étoile elle est sur la plateforme bleue. J'ai que le voir. Ouais, c'est ça. tes 20 pièces. Hyper. Bon, après, on s'en fout. Il y a 0 étoile. sa première comme ça. Là. Moi j'en ai trois tranquille Mais attention pour moi. Hein. <rire> tout peut jouer encore. Ils sont tous en train de manger des champignons pour euh, écrabouiller tout le monde et voler nos caisses. Je suis pas par là. Je vais arrêter cette première partie après le mini-jeu là. Ah encore un champignon <rire> Bah il n'y a plus que moi qui, qui en a Je euh, peut-être euh, au prochain tour On verra Ça ce sera la surprise Pour euh, l'épisode 2 La suite Bon là je suis plutôt bien parti J'espère que ça va rester comme ça <rire> voilà. Parce que ça avait mal commencé quand même Ah, mais je comprends pas pourquoi il y en a, ils montrent, euh, ils affichent le truc et tout. Ah, oui, c'est ça. Bon, ça, c'est ça. Mais par contre, les autres, ils sont débiles, ils se mettent pas. Il euh, faudrait tous se rassembler, c'est cool. Vu que mes camarades sont débiles, ça serait pas douché. Okay. Ça va moins bien marcher que. Bon, on n'aurait pas à s'en souvenir. Du coup ça ne va pas fonctionner, hein, mais bon. A... Ah non, réussir quand même. Oui, parce qu'ils se sont un petit peu ressemblés vers moi. Donc s'ils font ça, évidemment, ça marche. Mais s'ils font pas, ça marche pas. Je peux pas leur le faire à leur place. Hein. J'ai pas le contrôle de, des personnages. Donc voilà, on se retrouve au prochain épisode.